allô Ouais, Alex Ouais. c'est c'est Tourope de Creative Wargame. Oh, salut, ça va Ouais, ça va et toi Ouais, ouais, bien, bien, bien. Alors, ce Noz Battle Bah écoute, on a fait 26k. J'ai refait toute la cuisine, là, c'est magnifique. Et toi, c'est bon toutes tes vidéos sont payantes Ouais, dans quelques semaines, je pars au Caraï. c'est bien ça. Dis-moi, je pensais, est-ce que ça vous dirait qu'on fasse une petite vidéo ensemble Ouais, mais un truc à la cool. Ouais ouais un 2v2 euh, liste molle un peu fluff tu vois détente Ouais détente Allez c'est bon on fait ça Allez à ouais. plus tard Rotrigue Rotrigue Oh putain la mort -tente. Réveille toi Réveille toi mec Ouais on monte à Paris Hop on va jouer chez Creative Wargame Faut quoi faire Drop nous a invités il faut qu'on monte lui déglinguer la tête Ok, ok. Le mec, son meilleur joueur, c'est qui Ah, le gars qui fait du blue ball Oui, lui-même. Ah ouais alors, alors écoute bien, tu vas aller sur Warhammer Forum, tu vas nous trouver des listes de tueurs. Ah, bien ouais, sûr. T'appelles Manix, tu lui demandes sa fameuse liste de pro player. Et, et ton codex, tu le connais par cœur Euh, bah, j'ai l'air lu là, c'est bon, ouais, ouais. Tu connais Il, tout Ouais, ouais, sous-couche blanche, sur chaîne. Non, mais pas ça, les règles Ah ouais, bah, bah Mortarion, Mortarion. Bah, ouais, non, mais... mais en même temps, on les lit jamais les règles. Non, mais, cite une bonne unité du codex. Non, une autre. Ah non, tu connais pas ton codex Bon, tu lis tout et t'apprends tout pour demain. Allez. On va les avoir. Eh, pour qui Ouais, hey, ouais Tu connais Tabletop Notes Ce qui c'est gland C'est de la merde. Écoute, on fait des vidéos sur les jeux de figurines. Tu ouais. sais ce qu'ils font Des vidéos sur le jeu de figurines Mec, ils nous ont tout pompé Quoi de A à Z. Ils nous prennent notre taf. T'es sérieux ouais. Tu sais ce qu'on va faire Non je les ai invités, ils vont venir au studio et on va les atomiser. Ah oh ouais, c'est bon ça. Tu sais comment ils vont s'appeler après cette vidéo euh, Les tabletops eunuques. Ouais... ouais. J'espère qu'ils sont fans d'opéra. Pourquoi Parce qu'on sera leur casse-noisette. On va les broyer en deux, les atomiser. Tu vas aller sur Art of War, prendre des listes complètement cheatées et on leur laisse aucune chance. Grave. Après ça, ils vont aller vendre leurs figurines sur le marché des figurines. Et nous, on les achètera avec le Tipeee, on les prendra et on les explosera en live. Ok, casse-toi de faire une liste. Tu peux le faire, vas-y, okay. ferme les yeux. Ouais. ferme les ferme yeux, mes yeux, tu peux le faire. Visualise, visualise ta charge à neuf. Tu connais le théorème de Pythagore euh, ouais. Si tu arrives en frappe en profondeur, dans ouais. un étage, à plus de 9 pouces en diagonale, mmh. et mon gars, si tu connais le théorème de Pythagore, c'est pas une charge à 9, c'est une charge, charge à 8. À 8. Et ces deux cons, ils le savent pas. Mmh. Charge à 9, c'est bon. La charge à 9, tu sais le. Je Faire. fais la FEP. Tu sens tes charges. à 9, 9. vas-y, fais-le. Charge à 9, do it maintenant. Vas-y, Charge à 9. 9. Ah, j'ai ouais. raté. Le roi silencieux. Euh, Revenant de Contemptor. Euh, euh, euh Acolyte euh, Gensiller Cult. Ouais. Les cultistes, tu connais ça Tu connais Nounours Ouais. Les cultistes, c'est pété. Avec okay. ça, c'est free win. Teraxy plus vite, putain, ouais, plus vite! Euh. Euh. euh Bookie, euh, bordel! Fluff! Fluff! Okay. Mais en même temps, pourquoi on fait tout ça? Il va pas partir en les qui Mais justement, on va lui prendre sa place, on va devenir LA référence du Wargame! On les prend tous, ces tipeurs! Après, on appellera ça Creative War Nuts! Exactement! Et à ce moment-là. À nous, la machine à fumer! Ouais, super! Allez, j'ai trop les deux. Fais-moi 10. Allez, fais-moi 10. Fais-moi 10, Bookie! Eh? Oh je suis au site de Games Workshop là? Elles disent que en fait, maintenant, quand elle vient de faire une frappe en profondeur, tu sais les figurines, ça faisait un triangle là. Ouais. Triangle Ouais. Ben ça marche plus. Ça marche plus Ah ouais ouais ça marche plus ouais. Tu vois ce que c'est un triangle Ouais c'est le.. Ouais. Allez, faire la noisette. T'es prêt Allez la noisette Allez dit, t'es prêt Vas-y, attendez Gars, tu connais? Oui, c'est l'île de France. C'est un... pas lui qui est de l'équipe de France? Ou alors c'est un remplaçant?